Bonjour c'est net for net TV Aujourd'hui je vais montrer comment faire un simple montage vidéo pour les débutants avec Movie Maker et voici les étapes Premièrement allez à votre disque dur de votre ordinateur choisir quelques photos comme vous voyez ici je vais choisir quatre photos produites par mes chaînes la première photo la deuxième photo la troisième photo la quatrième photo après cliquez sur ouvrir comme vous voyez c'est très simple après comme vous voyez ici on va cliquer sur play c'est notre vidéo comment faire pour enregistrer tous ces photos là pour faire un montage vidéo c'est très simple. Allez dans le menu fichier ici. Cliquez. Allez en enregistrer le film. Et choisir HD pour affichage 720p. Pour obtenir une meilleure rés résolution. Et cliquez ici. Cliquez. Écrire le nom de votre vidéo par exemple euh, Movie Maker Movie Maker Tapez enregistrer et voilà la vidéo sera enregistrée cette vidéo prend quelques secondes et après on va voir le résultat comme vous voyez c'est un simple montage pour les débutants. Ça y est, notre montage vidéo est fini. Et on va lire le résultat final. Regardez. C'est notre vidéo.